good מorgen, אлейיה דן לישיש רג'ון דווילו נישממת אברהם מרדכי בן ישראל בן פניני אסתר. אם vous êtes aussi devenu prochainチューディーました。contactez les cinq minutes éternelles nous aidons la sécurité par mat périkaï mishna d'alerte. קי צד מאמר בזז ומאמר בזז. צחיחות שני גיתים וחליטה. מאמר בזז וגדל בזז. צחיחת וחליטה. מאמר בזז ובעל אדזז. צחוק שני גידים וחליצה, מאמר בזז וخلاص בזז, לאו שנדצף הגיד. גיד לזז וגיד לזז. לא, נ pass dans la deuxième deuxième compartiment. גיד לזז וגיד לזז. צחוק אמנו חליצה. גיד לזז ובלזז. אחר je rappelle le principe très succinctement de cette fois-ci. Quatre actions qu'on fait face à une Yevama qui attend qu'on lui fasse le hiboum ou la ça. Deux minatorah, deux instaurés par nos maîtres, tout un système qui a été instauré par nos maîtres. Soit, selon la Torah, je fais le hiboum, dès que je fais le hiboum, je vais avec elle, ça devient ma femme à part entière, et c'est fini. S'il y a une deuxième, une co-épouse, dès que je fais le hiboum à l'une, l'autre elle est libérée complètement. Je peux aussi décider, finalement, de faire la khalitsa. Je fais la khalitsa l'une, l'autre, devient libérée complètement. Et c'est fini, et les, et les, les deux, les deux deviennent libérées complètement, en fait, quand je fais la khalitsa l'une. Ok Rami m'a instauré, malgré tout, que non, on va aussi pouvoir, étant donné que as, cette femme-là, est à moitié mariée, déjà à toi, et que tu peux concrétiser plus le mariage, Alors on va instaurer aussi un système de... Tu peux aussi lui donner des kidushin, ou lui donner un get, aussi, pour finalement l'éloigner de toi, que tu ne la veux pas. Alors que ce pas encore ta femme. Et tu lui fais soit des kiddushaï mahamar, ça s'appelle soit un get les ma, get les ikatos, un get de, de yévama Ok Jusqu'à maintenant, on a appris qu'est-ce qui se passe si je fais deux actions avec une seule même femme, soit avec la même femme, je lui fais des kiddushaï mahamar, finalement je décide de faire le yiboum, ou je de, le, de le faire la khalidzao. Comment est-ce que je fais pour continuer, pour la permettre complètement, pour la libérer complètement Ça, c'était la première, les mishnabeth et Gimel. Mishnah Dalet, on a un nouveau cas maintenant, où, comme se finissait la Mishnah précédente, où il y a deux Yévamot et pour le moment, il y a un seul Yévam. d'accord On avance doucement, doucement, et le principe, ça va être le même. J'ai commencé à faire une action avec une, il y avait Rachel et Léa, deux Yévamot qui attendaient que je fasse, qui viennent d'inquiéter Marie avec un même frère, et qui attendent que je m'occupe du, du bête Achiv, de la maison de son frère. Donc on attend que je le fasse quelque chose. Qu'est-ce que je fais Alors... Selon le cas, je vais faire une action sur l'une et puis après l'autre action sur l'autre. Est-ce que l'action sur l'autre a une quelconque conséquence, incidence, je ne sais pas comment le dire Est-ce que ça a fait quelque chose ou pas C'est la, la, la problématique de la Mishnah. Par exemple, on va jouer, d'abord on va se familiariser avec les cas les plus évidents. Si j'ai fait le Yiboum à l'une, j'ai décidé de me marier avec, avec Rachel. Je fais le Yiboum, je suis parti avec elle, c'est bon, c'est ma femme. Après, je décide finalement de quand même me marier avec la deuxième. Je vais soit lui faire du lui donner du kibouché Mama ou bien soit même je vais aussi partir avec elle c'est fini le kibouché ne marche pas avec elle parce que c'est plus ma femme parce qu'elle peut plus être ma femme quand il y avait deux lieux qui venaient d'un même frère je pouvais en prendre une et pas deux et de ce fait la deuxième que je vais prendre il y a plus de ça va pas marcher Michèle va me le dire après si j'ai fait le iboum idem aussi si j'ai fait la Khalitsa à l'une je pourrais plus faire même si je vais faire le iboum finalement ou je donne du kibouché Mama ça va pas les Kiddushin ne vont pas fonctionner parce que, comme on a dit dans la Mishnah précédente, ça va selon Rabbi Akiva, qui pense que maintenant il y a un interdit et que à tu as fait le à Lune, tu n'as plus rien à faire avec elle, avec ces, ces, ces femmes-là, c'est fini. Il y a un interdit de lave, et de ce fait, le fait de, de donner Kiddushin à la Lune, ça ne marche pas, autant que tu, tu donnes Kiddushin à ta soeur, ça ne sert à rien parce qu'il y a un triouf qui arrête. Là, ici, il y a un interdit de lave, mais chaque Kiddushin D'accord C'est le principe de la Mishnah, on va pas, cette fois-ci dans la Mishnah, on va commencer avec le cas justement de Hassan Mahamar. Il a donné les à une. Donc il avait deux femmes qui attendaient qu'il fasse le hiboum, Rachel et Léa. Il commence avec Rachel, et lui fait les à Mahamar. Après, il non, finalement, je veux Léa. Il donne les Kidushayi Mahamar à la deuxième. Et Ben la Mishnah me dit, tu sais quoi Figure-toi que. Si finalement tu décides de renoncer et que tu ne veux plus faire le hiboum à aucune d'entre elles, tu devras donner deux guettes et lui faire la khalitsa à l'une d'entre elles. Pourquoi donner deux guettes Alors là, c'est un peu délicat, mais le principe, il est simple. Quand elles sont toutes les deux elles attendent que je lui fasse le hiboum, e elles sont toutes les deux à moitié mariées. À moitié, ça signifie que soit tu te maries complètement avec une, et tant que tu ne te maries pas complètement avec l'une, eh ben, tu peux encore en théorie te marier avec l'autre. Donc tu vas donner des kiduchines à l'une. Elle va devenir ta femme maintenant en trois quarts. Il reste encore un quart de libre tu vas voir la deuxième et tu lui dis finalement tu lui donnes l'Ekidushéim à Amar. Finalement, concrètement selon la Torah, si tu fais le hiboum à la deuxième ce sera elle ta vraie femme et pas la première. De ce fait quand tu vas le donner l'Ekidushéim à Amar à la deuxième, et ma Amar ont quand même eu une emprise sur elle. Au point où si tu veux les libérer, tu devras donner un guet à l'une et un guet à l'autre et après tu, tu, tu, tu fais la khalitza, d'accord C'est Il faut donner un guet à chacune et puis après faire la khalitsa. Deuxième situation. Mahamar bezo, ve get Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a donné que de chez Mahamar à l'une, et après il a fait le, il a donné le get à l'autre. Et ben la Mishnah me dit yo yo yo, get ve chalitsa. Il faudra donner le get à celle à qui tu as fait le mahamar, et celle à qui tu as donné le get, ou l'une ou l'autre, tu devras le faire ensuite une khalitsa. et tu pourras plus te euh, te marier avec elle. ne n'existe pas de bêtises ouais. Je crois qu'il y a un interdit, je ne l'ai pas revu là récemment, je voulais vérifier ça. Mais, mais, bon, je le, je le dis à l'oral, je suis quasiment sûr que c'est comme ça. Que Tricha, il faut donner une khalitza. Le principe, est simple. Le gaet, il éloigne la femme comme la khalitza éloigne. Imaginez, tu as donné les Kudushé mar -ma -ma à l'une après tu décides de faire la khalitza à l'autre. Tu es d'accord que tu as interdit la première Parce que tu as fait la khalitza. Selon le même principe, comme ce qu'on va le voir d'ailleurs tout de suite, Mamar Bezo, il est où Ouais, on va voir le cas juste après. Quand tu as donné le get, tu as, as fait des mamar. Tu as fait des mamar à l'une. Si tu décides de faire la khalitsa à la deuxième, du point de vue de la Torah, tout ce que tu as fait, c'est que c'est face, face à la deuxième, c'est avec elle que ça a marché, tu as libéré toutes, toutes les femmes, donc tu ne pourras plus te marier avec la première. Selon ce principe, quand tu as donné le mamar à l'une et tu décides finalement de donner le guet à l'autre, Sache que tu as, en donnant le, le, le guet à l'autre, tu as, t as éloigné, mais tu as, as aussi invalidé la, la première que tu ne pourras plus la, la prendre en femme. D'accord Mamar Bezo, donc on en était. Mamar Bezo, le gain Bezo, tu as donné le kiddushé, ma'amar à l'une, et tu as donné après un guet à l'autre. Et bien, ta seule solution maintenant à faire, c'est de donner le guet à celle à qui tu fais le mamar, c'est khaget. Ensuite, tu fais khalitza à l'une d'entre elles. Ok Mamar Bezo, balézo. Ce qu'il a fait lui maintenant, il a fait autre chose. Elle a donné Kiddushayi Mahamar l'une, et finalement, hein, il décide de faire le hiboum avec l'autre, sans lui donner des mahamar, sans... il, il la prend et il s'isole avec elle, il fait la mitzvah de hiboum avec elle. Et ben là, le hiboum qu'il a fait, c'est pas bon. Mais Minatora, il est bon. Donc Minatora, elle, c'est sa vraie femme. Donc il, la... il est obligé de la libérer en le donnant vrai guette. Maintenant, à part ça, à part ça, Midera Banan, étant donné que le premier douche Mahamar, que tu as fait la première, c'est considéré comme si tu l'avais un petit peu marié. De ce fait, si tu as la mariée à elle, tu ne peux plus marier la co-épouse. Donc de ce fait, le hiboum que tu l'as fait à elle, ce n'était pas un bon hiboum. Donc tu devras donner un guet à elle. Redonner un guet à l'autre, après refaire la khalitza. Trikotchnengitin ve chalitza. Par contre, si c'était ma'amar bezo ve khalitza, il donnait le kineshé ma'amar à l'une, et après il a fait la khalitza à la deuxième. Arishona trikhah guet. La première à qui tu donnais le ma'amar, tu devrais lui donner un guet. Mais après, ce n'est plus la peine de faire la khalitza parce que face à la maison au arrive alors il a déjà fait le, la Musa ça Seulement, par rapport au Kiddushé Mahamar qu'il a fait, il doit résoudre le problème. Il doit, la, il doit libérer ce qu'il a rajouté. Il a rajouté des Kiddushines, il devra donner un get fait, pour ces Principe relativement clair, on s'y fait. On continue maintenant avec nos autres situations. C'est pas qu'il a donné des Mahamar, les Kiddushé Mahamar à, à l'une, mais il a fait le contraire. Il a commencé get les oeufs, il a commencé à donner un get à l'une, mais get les oeufs, il a donné un deuxième get à l'autre. Il faut qu'à l'une d'entre elles, il fasse une khalitza. C'est normal parce que c'est pas comme ça qu'on libère des Il faudra lui faire la khalitza. Get les zo ou ba les zo. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné le get à l'une. Et finalement, il, il s'est isolé avec l'autre. Il a fait la à de yiboum avec l'autre. Alors, de nouveau, il peut pas rester dans cette situation parce que quand tu as donné le get à la première, alors ça, ça s'appelle que Midera Banan, tu as commencé à faire la khalitza. Si tu as commencé à faire la khalitza, tu peux plus te marier avec l'autre. Tu décides de te marier avec l'autre. On, on considère pas que ça, que ça a marché, que, ça, que, que tu t'es marié comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire T'shikhaget À celle à qui tu as fait le hiboum, le e finalement, tu devrais quand même lui donner un get, parce que officiellement, ce c'est devenu, devenu ta vraie femme. Mais malgré tout, il faudra quand même faire une khalitsa. Parce qu'on... Une khalitsa, cette fois-ci, tu feras la à la première, je crois. Euh... Non. Ah, toutes les deux, ils pourra faire la khalitsa. Parce que quand Parce que finalement le hiboum que tu as fait, c'est un hiboum invalidé, Midera banane puisque Midera banane c'est considéré comme, comme si tu avais déjà commencé la Khalitsa, donc le hiboum, c'est pleinement le Donc il faudra faire un get Get les eaux, mamar, mais maintenant, autre situation. Il a donné un get à lune, finalement, il a donné le mamar à l'autre. C'est Il faudra redonner un get pour le mamar et puis faire une de Khalitsa. Get les eaux, aussi finalement il a Et si, il a donné le get à lune. Et après, il a fait la Khalitsa à l'autre. Pour la libérer complètement, eh bien, un acha Khalid Sakloum, il n'y a plus aucune euh, Khalidza, Une fois qu'il a, qu a fait la Khalid c'est bon, ça coupe tous les, les, tous les ponts avec, la, avec les, les, les, les, les, les co-épouses, avec toutes les femmes de, de son frère, que maintenant il les a libérées, et puis il ne pourra plus jamais. Quel que quelque soit ce qu'il fera ensuite, s'il va donner des kibushé mamar ou quoi que ça ne fonctionnera plus, parce que de nouveau, dès qu'il a fait la Khalid il les a libérées. Elles, sont, elles deviennent interdites par Kachayasalé, euh, il y a un lave, il ne pourra plus se marier avec elle, et il y a un interdit de lave, les Kiddushin ne, ne mangent plus, et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlachakol, tout ça.